À tous et bonjour à toutes J'espère que vous allez bien que vous êtes en forme Moi ça va Je voulais vous faire une petite vidéo avec ma nouvelle GoPro que j'ai acheté, la GoPro Hero 9 en noir Elle est franchement bien au niveau image Vous verrez ça dans cette vidéo J'ai été faire un tour pour vous montrer un peu les possibilités et j'ai un nouvel accessoire aussi c'est parti pour la vidéo et la caméra filme tout ton corps. Ah, ça peut délirien hein voilà, c'est mmh. possible c'est possible <rire> voilà le bouddhiste c'est toi une horreur, une horreur, une qu'un bonheur en On peut la mettre autrement, la caméra. Hmm On peut la mettre comme ça. Vous aussi. Hein? Il ben, faut, faut voir sur quel support tu le mets, mais si le support est bon et que la pince est... Là je vois que la pince est bien mise, il n'y a pas de danger. Regarde... Regarde un peu l'histoire ici. Hein? C'est... C'est en vide. Hum. Ça. Elle bouge un peu, souvent, parce qu'elle est clipsée sur un truc nus. Mais je ne sais pas si ça se verra beaucoup à l'image, hein. cette vibration-là. Avec... avec le système. c'est ça qui est intéressant d'essayer. Ah, savez. la maison. Ah. Ah. Ah. On va se mettre là... c'est si. non Regardez. Là elle bouge pas mal. On hein. verra ce que ça donne pas mal, là. les images parce que, peut-être c'est mou aussi. Hein. Et puis c'est en hauteur, donc ça bouge plus que quand c'était là. Comme ça on saura. Hein. On saura ce que ça donne. J'ai mis les frères hein. Ici on dessous. Bouger. Je dois faire ça en fait. Hop. Là, j'ai bien mis. Ouais. Et cet accessoire, il est bien pour ça. Allez, parfait. Bon achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je fais ce petit montage photo après les vidéos pour vous montrer où j'ai placé la GoPro durant cette balade avec ce nouvel, ce nouvel accessoire qui s'appelle le Compronso, très lien en bas de la vidéo. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.